a créé euh, trois classes, donc il y a une ambiance euh, de 3 ans, une classe euh, 3-6 ans et une classe 6-9 ans. Dès la rentrée, on a eu euh, quasiment tous les enfants. Enfin, on n'a pas rempli les locaux, on a encore de la place, mais euh, voilà, il y a eu 40 enfants euh, qui sont arrivés, une dizaine dans, le, dans la classe de 3, euh, une vingtaine d'enfants en 3-6 et une dizaine aussi en, en 6-9. Alors les locaux qu'on a, qu'on a pu louer euh, appartiennent à la mairie parce que c'est ce une ancienne école maternelle euh, qui a d'ailleurs été conçue par un architecte qui avait vraiment bien pensé ça pour que l'enfant euh, puisse être euh, bien dedans. On n'a pas eu de réticence et ça c'est vraiment chouette parce que du coup on, on a cette contrainte financière mais par contre on a aussi ce travail avec la mairie d'ouverture de, euh, de la pédagogie. Et pour nous, c'est quand même un vrai soutien. Aujourd'hui, euh, les, euh, les écoles Mont Montessori en France, il euh, y en a beaucoup qui nous envient d'avoir pu accéder à une école. Les familles elles arrivent ici elles font « waouh !» C'est génial. Quoi. Ça ne tente pas, dans un projet associatif, une école alternative, de trouver euh, des locaux comme ça. À la fin de cette première année, il y a une vraie, euh, une vraie satisfaction. Il y a des gens qui sont motivés et qui se font plaisir à travailler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 À partir du moment où on fait le choix d'être une école privée hors contrat, euh, donc d'exercer euh, la pédagogie comme on, comme on le souhaite, l'État et le, les, les mairies se désengagent totalement de, des frais. Donc, En effet, ils considèrent euh, qu'ils n'ont rien à financer. Et on loue euh, le local à un prix euh, du marché. C'était le, le deal avec la mairie et euh, c'est ce qui aujourd'hui n'est pas évident à assumer parce qu'on loue euh, 3 800 euros par mois pour ce local qui est, qui est génial, qui est hyper bien placé, euh, qui est aux normes du coup parce que c'est une école euh, mais qu'il faut assumer quand on est une petite association. <musique> Délégué. je crois que c'est un peu le, le problème qu'ont souvent les gens qui créent des projets, c'est... Euh, on est le nez dans le guidon, on oublie qu'il que y a plein de choses qu'on qu n'est pas obligé de faire et qu'on s'oblige des fois à faire, qu'on se dit euh, « eh ça, il faut le faire, il faut que ça aille vite, donc euh, bah, je sais euh, ce qu'il faut faire, donc j'y vais je le fais ». De ne pas avoir peur de lâcher un petit peu. Euh. Je crois que lâcher prise est quelque chose un exercice à pratiquer avec euh, <rire> beaucoup de discipline. C'est pas très difficile de s'investir dans un projet. Souvent, les gens qui créent, bah, voilà c'est pas dur on, a, on arrive à y consacrer du temps à donner donc on se dit bah en fait euh, on a cette énergie puis on y va euh, on n'a on pas de mal à se discipliner sur les tâches à faire à se dire moi bah, ça faut que je fasse faut que ça avance et je crois qu'il faut avoir cette même discipline euh, dans, dans l'écoute de soi dans le temps de, de se poser et, et c'est indispensable enfin, il faut, euh, faut pas passer à côté de ça parce que parce qu'on peut rapidement s'oublier euh, pour, pour le projet et euh, le projet empathie à un moment donné de toute façon quoi. Après guerre, il y a eu à un moment donné une décision de dire euh, il faut euh, tout uniformiser, il faut que, que tout le monde ait le droit euh, au même enseignement, qui était une démarche euh, honorable dans ce sens-là, mais qui aujourd'hui euh, on n'est plus là-dedans. Aujourd'hui tout le monde a accès à l'éducation. Enfin, ça y est, c'est fait, c'est en place. Euh, on peut passer à la vitesse supérieure et se dire « bah, maintenant réfléchissons, comment on peut améliorer ça ?»